Moi c'est Etienne, je travaille chez Shopify Linux depuis deux ans maintenant, au département ingénierie produits. Le département ingénierie Produit c'est le département industriel où on répond à des besoins de clients de la grosse industrie qui viennent typiquement nous voir avec des cartes électroniques sur lesquelles ils ont besoin qu'on installe Linux, des drivers pour répondre à leurs besoins. Alors oui, moi dans le département je me situe un petit peu en, en bout de chaîne de la carte. Le reste de l'équipe, typiquement, eux, ils vont installer les drivers, mettre un noyau Linux et faire fonctionner tous les composants hardware qui viennent avec la carte. Typiquement, des... un capteur de température, une caméra, un micro, un capteur de fréquence. Donc eux créer tous les drivers qui permettent de lire ces données des autres, des autres composants et les rendre accessibles à mon application. Après, moi je fais une application autour de ça qui peut récupérer toutes ces données et les rendre accessibles peut-être au cloud, peut-être à d'autres appareils connectés par divers protocoles. En ce moment, je travaille pour un client qui a besoin de créer un hub central pour de la domotique. Donc c'est un client qui fournit des valves d'eau, des thermostats, des lumières. Et moi je fais l'interface utilisateur pour le hub central qui contrôle tout ça. Donc c'est une application qui est faite en QML qui permet avec un écran tactile d'aller contrôler la température de tous les autres appareils, modifier l'intensité de la lumière et automatiser tout ça avec des programmes très réglés par exemple.